Euh, donc une question de M. Jean-Noël Falcourt, je vais lui demander de lire parce qu'il y a des propos que je ne peux pas lire dans la mesure où ce sont des propos qui pourraient être considérés comme diffamatoires. Je vous laisse lire, M. Falcourt. Merci. Et là, je dois dire que c'est agréable de pouvoir lire ces questions orales à la fin plutôt que... Ah bah si vous voulez, à euh, chaque fois, je pensais que c'était la règle. Non, non, mais c'est pas... vrai que c'est plus... plus logique, quoi. Euh... La question est assez courte, c'est sur la mauvaise gestion de, de notre littoral qui a doublement fait l'actualité la semaine passée. Mediapart a détaillé les activités de mafieux sur le port Camille-Rayon et la très mauvaise gestion du port, pas de rapport annuel pendant 25 ans, le conseil d'administration particulier, etc. Nice-Matin a révélé par ailleurs que la ville a été coupée d'un PV de grande voirie pour n'avoir pas rempli ses obligations concernant les plages du soleil, sans droit nitide depuis 13 ans et qui ne verse plus un euro à la ville depuis tout ce temps. Donc j'avais une question assez simple, c'est quelles sont vos intentions concernant l'indispensable normalisation des situations et du port Camille-Rayon et des plages du Soleil Alors pour le port Camille-Rayon, vous le savez, parce que je vous l'ai déjà dit, nous travaillons sur les dossiers. Donc effectivement, nous découvrons qu'il faut remonter d'abord à 1989, ce qui est compliqué. Et il semblerait que nous manquions de documents. Donc nous faisons la demande de documents pour compléter... Nos informations. En l'occurrence, euh, euh, nous avons fait de nombreuses demandes au portail de réunion. Je pense que nous aurons les documents nécessairement sous peu. Du coup, bon, on ne va peut-être pas entrer dans tous les détails pour vous laisser le temps de travailler euh, sereinement sur, sur ces questions délicates. On peut dire sans trahir un secret qu'on s'est rencontrés pendant une heure et demie, qu'on a discuté, que la discussion a été ouverte et qu'il y a eu de l'écoute des deux côtés. C'est un dossier sur lequel on a beaucoup travaillé ces derniers mois, vous avez amené beaucoup d'éléments. On a senti de votre part une volonté de vérifier tous ces éléments et de voir quelles étaient les possibilités qu'on pourrait éventuellement traiter ensemble. On aura l'occasion d'en reparler. Mais sans entrer dans les détails, les documents qui vous manquent, est-ce que ce sont des documents... Euh c'est-à-dire nous, on ne peut pas travailler sur des documents qui sont transmis sur des, quand bien même hein, il n'y a aucun doute, de... voilà. Nous avons le devoir de rechercher les originaux qui sont en mairie, voilà. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on a mis tous les services euh, compétents sur euh, sur ces dossiers et on se rend compte qu'il nous manque, qu'il des conventions, qui. voilà. Donc on a à cœur de retrouver tous ces documents. On en a fait la demande au concernée, on a effectivement une attention toute particulière portée sur ce dossier. En l'occurrence, nous ne sommes ni juges ni procureur, il y a une instruction en cours, euh, il y a une enquête en cours, donc... Pour le moins, nous sommes extrêmement prudents sur ce sujet. Euh, il est urgent d'être très rigoureux dans notre manière de travailler. Donc les services s'y attachent, vous savez, ils n'ont pas ça à faire. C'est vrai que quand même, ils travaillent énormément là-dessus. Voilà. Le fait, de... juste une, une simple remarque, le fait que la vie ne Possède pas les originaux des contrats qu'elle a, une des conventions de qu certains, certains qu'elle a elle-même passé avec l'autorité des délégante, c'est quand même assez extraordinaire. Bon, ah c'est bon, une là, remarque Après, ça peut être de l'intelligence, ça peut être des erreurs d'aiguillage, ils peuvent se trouver dans d'autres euh, services, c'est possible aussi. Hein, je, euh, euh, voilà, c'est vrai que euh, nous cherchons activement euh, ces documents voilà, pour faire des rapprochements, pour voir, pour, pour comprendre, euh, voilà. C'est une longue histoire depuis 1999 et c'est vrai que ça n'est pas très très simple pour les services à une époque où les choses étaient peut-être moins structurées dans les services. Voilà. Et sur la partie plage, ça fait un moment de plage du soleil. Euh, euh, comment, comment, pas... comment la, la cou... ville peut la avoir cou... un PV de. Voilà, c'est la bonne question. Comment c'est euh, possible C'est impossible. <rire> Voilà, nous n'avons euh, pas été verbalisés au motif que nous n'avons pas rempli, rempli nos obligations. Euh, des obligations, nous n'en avons pas. Nous sommes, nous, euh, sans concession depuis 2003. Donc réellement, ni on peut intervenir sur le territoire maritime, ce n'est pas notre compétence, ni on peut faire valoir une autorité de police, ce n'est pas notre compétence, parce que ce n'est pas notre territoire. Et nous n'avons pas de concession. Nous avons alors, on nous a adressé, enfin, la commune a eu une contravention, une contravention de grand voirie au motif qu'elle était l'ancien concessionnaire en 2003. Donc, je vous avoue que soyez prudents, vous tous qui avez loué ou avez été propriétaires, parce que si l'État va vous chercher 13 ans hein, en arrière, c'est un petit peu Alors. dommageable. Donc, j'ai fait valoir à monsieur le sous-préfet en direct, euh, lui demandant si on était encore un pays de droit. A répondu que oui. Un pays de liberté m'a répondu que oui. Je lui ai demandé si la commune avait l'obligation de renouveler la concession. Il m'a répondu que au nom de la liberté, elle était libre de ne pas le faire. Donc c'est ce qui a été fait en 2003. La, la commune a considéré qu'elle n'avait pas envie. Je ne sais pas pour quelle raison. Hein. C'est pas le propos qu'elle n'avait pas envie de renouveler la concession. C'est son droit. À partir de ce moment-là, c'est l'autorité du préfet de l'État qui s'applique. On vient me chercher, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Euh, ceci étant, pour l'histoire, pour l'histoire, pour que les choses se normalisent, en aussitôt installé, j'ai eu le plaisir d'avoir la visite de la DTTM, qui est venue me dire tout le mal qu'elle pensait de la commune, parce que la commune n'avait pas renouvelé la concession. Euh, en conséquence de quoi les plagistes allaient être sanctionnés, euh, on m'a dit qu'on allait mettre qu'on allait envoyer toutes sortes de choses extrêmement méchantes, qu'effectivement ils auraient une contravention de le loi, ce qui les empêchait de faire de travailler dans la mesure où, si concession et renouvellement il y avait, ils ne pourraient plus postuler et candidater. C'était de fait par la loi interdit. Donc, dans, le, dans un souci d'harmoniser, de pacifier les esprits, j'ai considéré qu'il était bien de faire la proposition de renouvellement de la concession et verbalement, nous avons eu un accord moral. C'est-à-dire, la commune re, reprenait en charge toute cette procédure, se repositionnait et montait le dossier de renouvellement de la concession, en conséquence de quoi, on laissait nos plagistes tranquilles. Ça a été le cas. Ils ont dit d'accord, nous avons, nous avons tous les mails des hein, services qui depuis 2014 font le travail de montage du dossier esquisse. C'est 25 minutes, hein. euh, une fois on nous demande des études de courantologie, après on nous demande des esquisses sur, euh, sur, le, euh, sur la plage pour savoir exactement euh, que, quelle forme, etc. Donc il faut chaque fois aller voir des, des cabinets qui sont très, très onéreux, donc on le fait, hein, c'est le, le jeu, voilà. Euh, donc on en était là quand, quand euh, un agent est allé en février verbaliser à 15h20 les plagistes alors qu'on n'était pas là. Nous par là-même donc euh, solidairement nous avons eu une contravention euh, de grand-voirie. Bon, qui s'élève à, à combien s'il vous plaît euh, Non pour le moment ça ne s'élève à rien ça puisque à... ça n'est pas passé au tribunal hein, c'est le jugement qui va définir s'il si, euh, y a matière à avoir astreinte ou pas. Donc aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons pas de voilà bon évidemment nous avons aussi nos avocats qui sont en train de travailler, donc évidemment le travail n'est pas très compliqué, hein, parce que d'être verbalisé au motif que nous sommes euh, que la commune est l'ancien concessionnaire, c'est une première. Il y, a, il y a deux sujets distincts que je ne voudrais pas mettre sur le, sur, le même, sur le même point, sur le même, oui, sur le même, niveau, même niveau. Le premier, c'est sur la, le PV, justement. Est-ce qu'il est légitime que la ville ait comme un PV ou pas Je pense que ce que l'État reproche à la ville, c'est en fait le système, les, les, le domaine public maritime appartient à l'État, il le concède à la ville et la ville le sous-concède aux plagistes. Ensuite, quand la ville, en 2003, a décidé de ne pas renouveler la concession, quelque part, il a rendu la concession à l'État, mais il l'a rendue avec des constructions... Qui, du point de vue de l'État, aurait dû être retiré. Donc, est, l'État estime que c'est de la faute de la ville et si les constructions ne sont pas retirées. Donc, ça, c'est pour expliquer le mécanisme. Je ne dis pas qu'il a raison, que c'est bien. Que... C'est pas le détail de la compréhension Sur la contravention, c'est le seul motif, c'est au motif que la commune est l'ancien concessionnaire. Oui, ancien concessionnaire. Euh, voilà. mais, pas a, mais pas que la commune n'a pas fait le travail. Voilà. Donc, et, et le point plus important que je voulais évoquer, c'est les autres communes. Elles se sont, elles ont assainé la situation. Elles ont lancé des procédures euh, d'attribution, de concession. Elles ont relancé un mécanisme. Et nous, on a l'impression qu'on laisse couvrir la situation et qu'au oui, final, tout le monde en bâtisse. Je viens de vous l'expliquer. Euh, il y a deux, deux étapes. La première étape, c'est un dossier qui... Demande le renouvellement de la concession. C'est ce que nous sommes en train de faire. Sauf que la DDTM, chaque fois que nous aboutissons quelque part, nous redemande une étude de quelque chose. Donc c'est la DDTM qui vous a ralenti dans votre demande de relance Non, mais à la chaque fois, c'est des études complémentaires, effectivement. bon, il vous a fait il y a plus d'un an, il y a plus d'un an aussi, et nous, on y arrive. pas, Dans là les euh, euh, DDTM. si vous voulez, moi, je suis arrivé en 2014, donc auparavant, rien n'avait été fait. Bon, c'est un, un fait, voilà, un on, un on un fait. Fait. Va, Sans accabler qu'il n'y avait rien. Donc c'est une procédure qui est lente, il faut monter le dossier, il faut le soumettre hein, aux ADF, enfin tout le monde. Hein, voilà. Pourquoi nous on n'y arrive pas, comment Antibi arrive Mais nous on y arrive, on y arrive, simplement euh, avant d'aboutir, ils ont décidé de dresser une contravention. Donc j'ai considéré, j'en ai averti monsieur le sous-préfet, qu'à partir du moment où le contrat moral était rompu, j'ai arrêté toute procédure de, de, de renouvellement. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous pouvez, on ne peut pas demander à une commune tout et son contraire. C'est-à-dire, je suis venu, je vous le dis franchement, entre les services de l'État et les plagistes pour les protéger. Voilà, parce que j'ai cette faiblesse. C'est d'être très attaché au, aux plagistes, d'abord parce qu'ils créent énormément d'emplois. Si je peux me permettre, prenez-le enfin, prenez comme vous voulez, mais vous êtes attaché à défendre l'intérêt général, pas à défendre des plagistes. À un, moment, Monsieur, à un moment, il faut assumer, il faut faire les choses, il faut dire non, les choses. Il faut défendre l'intérêt général. Et là, ça oui. fait deux ans que la situation pourrit, alors que non, dans les mais autres mais villes, pas, on y arrive. Monsieur, le je ne dis pas donc, que c'est facile. Je vous sors tous les tous les mails, il y en a encore qui sont très récents. Pourquoi la DPTM a décidé brutalement pour me faire accélérer Je ne peux pas accélérer. C'est technique. Ce n'est pas moi qui monte les dossiers, c'est les services. C'est technique. Moi, je ne peux, peux pas aller plus vite que ce que me disent les services techniques. Et donc, vous les décidez. services techniques me de disent. Madame Le Maire, on vient de nous demander des esquisses pour les établissements. Il faut aller chercher un cabinet d'architectes agréés. J'ai dit aller chercher un cabinet d'architectes agréés pour faire des études. C'est pas moi qui l'ai bon. si, je suis désolé. Maintenant, aujourd'hui, on est d'accord que les plagistes sont sans point qui ne versent pas un euro à la ville et que ça ne respecte pas oui, la loi électorale. Ça, on est tous d'accord. Et là, vous venez de nous dire aujourd'hui. Que vous suspendez le fait de relancer des concessions, donc on je reste suis, dans je cette suis situation. en contentieux, donc je ne vais pas traiter avec euh, avec un service avec lequel je suis en contentieux. Non, mais attendez, euh, donc attendez, je, je suis très carré dans ma tête, voyez. Quand je passe un contrat, même moral, j'ai une parole, j'en ai pas deux. Donc je dis, je fais. Je dis, je monte un dossier. Bon, c'est pas moi qui, évidemment, c'est les services compétents. Ils montent le dossier. Entre temps, on tombe dessus en disant. Eh bien, on voudrait une contravention parce que vous êtes l'ancien concessionnaire. Je ne comprends plus. Ça veut dire que de toute façon, aujourd'hui, mes plagistes ont une contravention de grand prix. Ça veut dire que demain, si je renouvelle la concession, ils ne pourront, ils sont interdits de fait, ils ne pourront pas postuler. Ils sont interdits, c'est la loi. Donc, je considère que le contrat moral, c'est peut-être que moi qui l'ai mal compris, c'est comme ça que j'avais vu peut-être que je me trompe j'accepte, sauf que le contrat moral pour moi, quelque part est rompu, dans la mesure où je ne peux plus protéger mes j'ai quand même deux, deux institutions très connues, vraiment à tel point, je vous le dis et on va certainement dans pas longtemps euh, parler de Golfe-Juan que ça a valu exceptionnelle, la création d'un congrès des plagistes, restaurateurs, hôteliers, à Cannes, family, qui va venir débattre du problème de Golfe-Jean. Voilà. C'est vous dire l'émotion et le choc de tous ces gens. Tous les syndicats de France sont mobilisés autour de cette affaire, ne comprenant pas comment la mairie renouvelle et monte son dossier, comment on va dresser une contravention de grandoirie à la commune qui est en train de faire ce qu'on lui a demandé de faire, et comment on verbalise les plagistes alors que c'était vraiment le préalable, c'était de renouveler pour que les plagistes soient quelque part protégés. Là, c'est fini, ils ont une contravention de grande voirie. Ils ne pourront plus se présenter à aucun marché sur le golfe -Jouran. Vous imaginez un peu Je partage Comment voulez-vous que je prenne Bien, je l'ai mal pris. Je, je l'ai dit au préfet. Je partage l'émotion et le choc de toutes ces personnes, mais je trouve que les réponses. Une à... d'emplois, M. Trouve, Alors, Madame, défendre l'intérêt. J'aimerais bien finir la... Non, mais je, je réponds à votre question. Défendre l'intérêt général, je m'y attache jour et nuit. Sauf que je ne comprends pas comment on détruit des entiers des secteurs qui créent de l'emploi. En plus, j'étais rentré dans la règle et dans la loi, et là, on me fait. Le bonheur de m'adresser une contravention de l'envoi. Je ne comprends pas, M. Falco. Et je vous dis que demain matin, je vois le directeur qui a voulu tout de suite, parce qu'évidemment, évidemment, quand j'ai dit, bah, écoutez, le contrat est rompu, on arrête, on ne renouvelle pas. Donc, demain matin, il vient me voir. Et oui, mais dis, il va falloir qu'il m'explique. Il va falloir qu'il m'explique. Parce que moi, le deal, c'était ça. Je protégeais les blagis. C'est-à-dire, je leur donnais la possibilité de postuler lorsqu'il y, y aurait. C'est cette proposition de concession. Or là, on a sanctionné mes magies donc je ne comprends plus bien. Je voulais vous dire, moi je partage l'émotion et le choc de toutes ces personnes, je trouvais juste que les, les, les réponses qui ont été apportées n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Qu'on aurait pu aller plus vite, qu'on aurait pu les protéger plus vite, qu'on aurait je, écoutez, pu les à plus Je vous invite à vous... À à à, écoutez, moi, c'est pas moi d'aller plus vite, je ne sais pas comment on va plus vite quand ces techniques et quand on monte un dossier. Je ne sais pas. C'est pas moi qui décide, j'ai des graphiques. Et à Bacal, comment ils font Mais à Cannes, ils ont commencé il y a déjà trois ans. Tout le projet était fin prêt. Vous êtes élu depuis deux ans. Oui, et alors il a été monté tout de suite. Bon, donc vous voulez dire, vous êtes en train de dire que mes services travaillent mal. Bravo, merci, ils sont là derrière. Monsieur, Monsieur Jacob je crois que vous allez apprécier. Et je vais m'adresser à vous, pas à vos services. Et si, mais malheureusement, c'est mes services. Vous savez très bien que l'élu pose le plan. Et c'est les techniciens qui travaillent, donc vous venez dire que nos services sont lents, ils travaillent dans bah, la merde.